Tu l'as vu Rose euh, Oui, oui. Enfin, je l'aperçois. Enfin, de temps en temps. Vous avez l'air étonné de me voir. Je Comprends qu'elle ne soient pas venues me voir ici. Tous ces dingues, ça l'aurait impressionné, surtout après ce qu'elle a vécu. C'est très. C'est très très gênant pour moi. Ce que j'accepte pas, c'est que je suis cocu. On touche-moi. On touche-moi, j'ai envie de toi. Oh, je Tu es très content. Marie, notre femme s'est fait violer par Sidba. est six fois cocu. Pour accompagner Marie Duval jusqu'à sa dernière demeure. Espèce de, de fils de pute. Espèce de fils de pute. Ça accouche de toi qu'elle s'est suicidée. Ça accouche de toi okay. L'église, je cherche que Dieu Je reste sa peau Et pas réglé. Et ça, est ça, Ça suffit ah. Ah. C'était pour son bien. Vrai criminel En fait, c'est moi. C'est moi. Allez bien, il fallait pas que j ah, bien, bien, bien. je vienne. Allez, viens, viens. Soif je te battre la gueule